Bonjour, mes chers élèves. Bonjour, mes chers élèves. Vous êtes bienvenus sur votre chaîne g -TV. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble une activité vraiment très intéressante pour vous c'est grammaire avec ses activités. Alors, prenez, s'il vous plaît, votre liste préférée, l'arbre en mots, pour C1. c 1, deuxième année primaire. C'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Méthode de français Grammaire Alors aujourd'hui, on va discuter sur les accords dans le groupe nominal Les accords dans le groupe nominal Le genre ça veut dire masculin et féminin. J'observe et je découvre. Je relève les adjectifs dans les groupes nommés d'abord. Alors voici le premier tableau, il y a le masculin et le féminin et deuxième tableau aussi. Alors y, on, on va lire un espace protégé, une région protégée, un bois profond. Une forêt profonde, un petit chemin, une petite route. Et tableau numéro 2, le masque Un site naturel. Une vallée naturelle. Un arbre majestueux. Une plante majestueuse. Un endroit superbe. Une vue superbe. Alors, normalement, euh, que remarques-tu entre l'adjectif et le nom auquel il se rapporte Que remarques-tu Est-ce qu'il y a un changement Oui, et lequel Un espace protégé, une région protégée, oui, un bois profond, une forêt profonde avec eux, oui, un petit chemin, une petite... La protéger, profonde et petite, ce sont des adjectifs au féminin. D'accord. Et protéger, et profonde et petite, ce sont des adjectifs au masculin. Oui, tout à fait. Alors naturel, roman. Regardons comment euh, c'est écrit naturel au masculin. Naturel, naturel avec deux L. Majestueux, majestueuse. Regardons la différence entre les deux. Majestueux, majestueuse. Super, superbe. superbe. Hmm? Alors, il euh, y a un changement. D'accord Au niveau de l'adjectif qualificatif, c'est Alors, l'adjectif qualificatif ici au féminin change par rapport au masculin. Dans le tableau numéro 1, quelle lettre a été ajoutée à la fin de l'adjectif dans le colonne féminin hmm. Protégé avec e, profond avec e, petit avec e. Alors, protégée, profonde, petite. Dans le tableau numéro 2, quelle différence remarques-tu entre l'adjectif au masculin et celui au féminin Alors naturel, naturel. Alors il y a deux L. Majestueux, majestueuse. Superbe, superbe. Un site naturel, une vallée naturelle avec deux L. Un arbre majestueux, une plante majestueuse un endroit superbe, une vue superbe, alors dans le tableau numéro 2, quelle différence remarque-tu entre l'adjectif masculin et le féminin l'adjectif masculin change tout à fait, Regardons. on ajoute ici deux L, on ajoute ici Euse, hein ici elle reste telle qu'elle est, superbe, superbe, pourquoi Parce qu'il y a E au masculin, au féminin, ne change pas, Alors, trouve à quel nom se rapporte chaque adjectif. Alors, Alors, pour protéger, il y a un espace. Alors, le nom, c'est espace. Un espace. Pour profond, c'est un bois. Pour ch... petit, c'est un chemin. C'est ça le nom. Une région, c'est le nom. Protéger, c'est l'adjectif. Une forêt, c'est le nom. Profonde, c'est l'adjectif. Une route, c'est le nom. Et petite, c'est l'adjectif. Regardons ici la différence. Chacun des peu. Regarde. Regarde la différence, hein, tu vois Et ici, protégé, et, et protégé, hein? tu vois la différence hein? Hein, Vous avez compris maintenant hein? Voilà, regarde, regarde comment c'est écrit naturel, et regarde comment naturel. Hein? tu vois la différence Voilà, majestueux, majestueux. Super, superbe, superbe, ah, il n'y a pas de différence, pourquoi Parce qu'il est E euh, en masculin, il n'y a pas de changement au féminin. Voilà. Et un peu. Voilà. Maintenant, des entraînements. J'agrandis un peu à chaque, à chaque activité. J'agrandis un peu. Voilà. Je m'entraîne. Je reproduis le tableau et je complète avec le féminin des attitudes proposées. Ah, dernier, bas, calme et peineux. Ancien, bon, immense, juteux, léger, dangereux, magnifique, innové. Alors, oh, regardez s'il vous plaît ici. Je vais vous montrer les réponses. Alors, au féminin, l'adjectif qualificatif se termine par « euse ». Par « euse », comme l'exemple de « épine ». Tu vois épine", ?« Épineux ».« Épineux ».« Épineuse hein? ». D'autres juteux, juteuse, dangereux, dangereuse. Hmm, ça veut dire il y a trois satisfactifs. Euh, normalement, on fait, mais là, c'est euh, même par euse. épineux, épineuse, épineux, épineuse, juteux, juteuse, dangereux, dangereuse. Alors, euh, qui se termine par R. R. Dernier, dernier R. Hum? Euh, léger, léger hum, euh, Une fois, c'est deux. Hum, tu vois, une fois, c'est deux. Alors, dernier, dernier R. Léger, léger parce que c'est terminé par R à la fin. Hum, tu vois. Double la final. Double. Je vous donne un, un exemple. Par exemple, nouvelle. Hein? Tu vois, nouvelle. Comme l'exemple de. Comme l'exemple de naturel. <rire> J'ai vu cet exemple. Un site naturel, une vallée naturelle. En hmm. double consonne. Alors, double la consonne finale. En double la consonne. Alors, nouvelle, nouvelle, ancien, ancienne. Pas basse. Alors, commençons par ça. Bas, basse, avec deux S. Ancien, ancienne, avec deux N. Bon, bonne, avec deux N. Léger, non. Euh, nouvelle, nouvelle, avec deux L. Alors, nouvelle, avec deux L, E. Bonne, avec deux N, E. Basse, avec deux S, E. Et ancienne, avec deux N. Et bonne aussi basse, 2 SE, ancienne, deuxième NE, bonne, deuxième NE, nouvelle, 2LE. C'est double la consonne finale. Euh, Il y a des instructions qui ne changent pas. Par exemple, calme, parce qu'il y a E au, au masculin. Hein. Calme, émanche, magnifique. Alors, calme, émanche et, et magnifique, ces c'est un adjectif il ne change pas l'adjectif il ne change pas pourquoi parce que c'est au masculin on termine par euh, normalement calme et mange maléfique. alors je répète encore fois parce que je vois que c'est un <rire> c'est un cours vraiment très intéressant c'est pas uniquement pour c'est hein, pour les autres pour les autres classes aussi pour toutes les classes Dernier, dernier. Alors, on doit mettre ici. Ba, bas, ça. Double la consonne finale ici. Calme, ne change pas. Calme, reste toujours calme. Soit au masculin, soit au féminin. Pas de soucis. épineuse. Ancien, ancienne. En double consonne. Bonne, euh, bonne, bon, en double consonne, la consonne, double la consonne. immense, ne change pas. Jute, juteuse, léger, légère, dangereux, dangereuse, magnifique, ne change pas. Nouvelle, en double la consonne, finalement. Alors, oui, on passe à autre chose. C'est la l'activité. Répondez-vous ici, mes chers élèves. Hein. C'est un peu gros. Hein? Alors, choisis l'adjectif qui convient pour compléter le groupe nominal. Alors, on va choisir entre ces deux. Un grand, grand sapin. Un gros, grosse cactus. Cactus. Et figue. Mur, mur. Un palmier. Na, Là, c'est le contraire de géant. Et ça va être très grand. C'est le contraire très grand. On a ça trop petit. Une orange sucrée, sucrée. Un chêne vert, verte. Une fleur parfumée, parfumée. Une note délicieuse, délicieuse. Qu'est-ce que je dois faire Je choisis la digi qui convient pour compléter le groupe nominal. Alors, je choisis entre les deux. Alors, euh, je vois ici le masculin. Un sapin grand. Un grand sapin. Oui. Un cactus, c'est la même chose. en gros cactus, c pas un gros cactus, non, un gros cactus. Une figue mûre avec eux. Un palmier nain. une orange sucrée avec eux. Un chêne vert. Une fleur parfumée avec eux à la fin. Une date délicieuse, délicieuse. Avec euse, délicieuse. Un grand, grande sapin. On dit un grand sapin. Un gros, grosse cactus. On dit un gros cactus. Une figue mûre, mûre. On dit une figue mûre, avec eux. Un palmier nain, On dit un palmier nain. Une orange sucrée, sucrée. On dit une orange sucrée, avec eux. Un chêne vert, vert, on dit un chêne vert avec T, Une fleur parfumée, une fleur parfumée avec Choisis parfumée. Une date délicieuse. Alors, un grand sapin. Un gros cactus. Une figue mûre avec Un palmier d'un. Une orange sucrée. Un chêne vert. Une fleur parfumée. Une date délicieuse. Alors On passe à autre chose, mes chers élèves, toujours avec vous, toujours avec l'adjectif. C'est vraiment très, très, très important cette leçon. Et aussi, amis, choisis un mot dans chaque colonne, c'est trois colonnes, choisis un mot dans chaque colonne et crée les groupes nommés. Choisis un mot dans chaque colonne et crée le groupe nommé. Alors ici, dans la première colonne, ce sont des déterminants. On appelle ça les déterminants. Le L' l'apostrophe c'est la 7. Ce sont des déterminants. Olive, arbre, lavande, etc. ce sont des noms. Et mort, savoureux, hors de l'onde et noir, ce sont des adjectifs. Alors, qu'est-ce qu'on dit On cherche... un mot dans chaque nom écrit comme alors mort hum. savoureux hum. on dit l'arbre mort alors ah, mort il y a des arbres qui sont morts ouais c'est dommage hum, qu'est-ce qu'on dit cette olive hum. Lavande. Ah, cette olive noire. <rire> J'aime les olives noires. J'aime les olives vertes et noires. Cette olive noire. Mm -hmm. La lavande, euh, odorante. La lavande odorante. Plein d'odeurs, de oui, agréable. La lavande odorante. Euh. L'arbre voilà, mort, l'arbre mort, la, la lavande odorante, cet arbre, pardon, cet, euh, ce citron savoureux, ce citron savoureux, l'arbre euh, mort, ce citron savoureux, la lavande odorante et cette olive noire. Oh, c'est dommage, c'est la dernière activité pour aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Pas de souci, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer les activités. Alors, remplace le nom par celui proposé, n'oublie pas l'accord de l'adjectif. On dit un bois obscur et une forêt obscure. Un bois obscur une forêt obscure. Un parc ombragé on dit euh, vallée voilà, on dit une vallée ombragée avec à la fin Un jardin accueillant, on dit une prairie accueillante avec à la fin Un droit polié, on dit une ville poliée. C'est dommage. Un droit polié, une ville poliée avec à la fin Alors... Une forêt obscure avec eux, euh, une vallée ombragée avec eux, un ja euh, une prairie accueillante avec eux, euh, une ville polie avec eux à la fin. Alors c'est fini, c'est dommage. C'est fini pour la science d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer les activités de l'adjectif qualificatif et l'accord, c'est l'accord, l'accord. Voilà, les accords dans le groupe nominal. Parce que cette leçon, lorsqu'on parle du genre, cette leçon, c'est un peu difficile pour les autres classes. Alors, je partage cette vidéo pour les autres classes aussi. Alors, j'espère que les autres élèves aussi s'intéressent, comme vous, mes chers élèves de C1. au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir.